Vous allez voir, il est beaucoup trop cool. Alors, c'est là que ça aura lieu. Est-ce que ça, c'est pas stylé Salut tout le monde, ça fait plaisir de refaire une vidéo pour parler un petit peu avec vous parce que comme vous l'aurez remarqué, ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo et du coup on va pouvoir discuter aujourd'hui de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 mois où j'ai pas sorti de vidéo, euh, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, est-ce que Vidyuki c'est fini, spoiler alerte, non c'est pas fini, et du coup euh, voilà, on va discuter un petit peu ensemble de tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer dans les temps à venir. Alors dans les 7 derniers mois, il s'est passé plein de trucs, même si, désolé, je vous ai pas tenu trop au courant. Mais vous aurez peut-être remarqué pour certains qu'il y a eu une vidéo qui est sortie sur la chaîne dans les 7 derniers mois, en fait. Une vidéo sur les serious games, donc les jeux éducatifs, jeux vidéo éducatifs. Et cette vidéo, elle va ressortir dans une version améliorée, probablement en septembre. Donc je pense pas sortir de nouvelles vidéos avant septembre de toute façon mais il faut savoir que dans les trucs que j'ai fait dans les derniers mois euh, bah, j'ai fait un master de recherche et notamment je travaille dans un groupe de recherche sur éduquer à l'esprit critique et c'est super intéressant et du coup je vais vous partager un petit peu ce qu'on a fait euh, ces derniers mois et ce qu'on va faire encore dans le reste de la recherche donc je vais probablement commencer une série là dessus à partir de septembre aussi mais ça veut pas dire que je vais abandonner le format habituel des vidéos, si on peut parler de format habituel. Mais dans le sens où je vais changer de sujet aussi, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres thématiques. Donc euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'aborde dans les prochains mois. Alors à part ça, il se trouve que pour ceux qui sont à Paris, j'ai une bonne nouvelle. Si vous voyez cette vidéo suffisamment rapidement, on organise un événement à Paris, au Centre de Recherche Interdisciplinaire, donc le mardi 18 juin à partir de 17h30. On va avoir une super table ronde avec des gens comme David Louapre, ce euh, qui fait science étonnante. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir sa chaîne, c'est beaucoup trop cool. Il est aussi directeur scientifique chez Ubisoft et ça tombait bien parce que le sujet, c'est comment les sciences peuvent-elles nous aider à faire des meilleurs jeux éducatifs. Donc pour en savoir plus, venez à la table ronde. On va avoir aussi Mélissa Cancelier qui est euh, de formation euh, neuroscientifique mais qui a travaillé beaucoup chez Ubisoft dans le UX Design, et du coup qui nous partagera aussi des trucs super intéressants. Et on aura aussi Vanessa Kaplan, qui a une startup qui s'appelle Cube, et qui fait des jeux vidéo éducatifs, et qui travaille avec des chercheurs en ce moment. Donc euh, voilà, venez découvrir la table ronde. Après la table ronde, on va vous présenter quelques jeux qui sont dans la thématique, et vous aurez l'occasion de les tester autour d'un verre juste après donc euh, on offre la nourriture et la boisson c'est de la bière qui a été brassée au centre de recherche interdisciplinaire par des étudiants et spoiler elle est très bonne donc euh, venez faire un tour c'est entièrement gratuit et si vous voyez cette vidéo après l'événement c'est pas grave on aura filmé normalement la table ronde et puis un petit peu l'événement donc vous pourrez quand même y avoir accès après donc n'hésitez pas à regarder sur nos réseaux sociaux donc c'est organisé par mon association efficience dont cette chaîne youtube Edukey fait partie donc c'est un gros morceau même si ça a été un petit peu mis de côté dans les derniers mois et euh, voilà on va faire plus de vidéos dans les temps à venir donc vous inquiétez pas les vidéos ça reprendra je vais passer l'été euh, notamment à écrire pour ces vidéos et dans les bonnes nouvelles où je n'ai pas été inactif dans les derniers mois, notamment du côté vidéo, c'est que j'ai travaillé en partenariat avec plein de gens au centre de recherche interdisciplinaire, donc soit pour filmer des événements, soit pour travailler avec des chercheurs pour documenter leurs projets de recherche. Et ça a notamment permis de financer deux, trois trucs pour l'association, notamment du nouveau matériel. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir améliorer aussi la qualité des vidéos. Sachant que moi je fais ça de manière entièrement bénévole au sein de l'association, mais si à terme on veut pouvoir employer quelqu'un pour pérenniser notamment le rythme de publication des vidéos, bah vous pouvez participer, vous pouvez soutenir l'association, soit en faisant un don sur Utip ou Helloasso, soit par exemple en regardant une pub sur Utip. Donc vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent. Mais voilà, sachez juste que vous pouvez nous soutenir quand même si vous avez envie de voir plus de vidéos sur la chaîne et que vous avez envie, comme moi, qu'on améliore la qualité et qu'on fasse des meilleures vidéos toujours et toujours ça se dit pas hein, toujours et toujours encore et toujours voilà voilà je crois que j'ai dit ce que j'avais à vous dire je suis content de faire une petite vidéo et de pouvoir reprendre le contact un peu avec vous on se retrouve en septembre sur cette chaîne et peut-être mardi pour ceux et celles qui peuvent venir à Paris au centre de recherche interdisciplinaire alors ça vaut le coup d'œil, justement je vous ferai visiter un petit peu pour vous montrer où va avoir lieu l'événement et pourquoi ça va être trop cool on a un learning center Donc je vous fais visiter normalement il faut enlever les chaussures on va juste jeter un coup d'œil. Bon, il y a plein d'autres trucs cool. Par exemple, il y a un Fab Lab, donc ils appellent ça le Maker Lab ici. Donc juste après la table ronde qui va avoir lieu dans l'amphi, vous allez pouvoir tester les différents jeux qu'on va vous présenter lors de la soirée du 18 juin. Donc c'est là que ça va avoir lieu. Tout cet espace, ça va être pour tester des jeux. Et vous pourrez évidemment prendre une bière, manger un coup, ça va être top sur ce, moi je vous dis à bientôt. Il y a aussi des framboises. C'est vraiment top.